Et le lac ici j'espère que vous allez bien, moi je vous avoue que c'est pas trop la fin, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle journée à Tokyo Disney, la bonne nouvelle c'est qu'il ne pleut pas, la mauvaise c'est que il est 8h20, donc le parc est ouvert depuis 20 minutes et si je suis arrivée aussitôt c'est parce que je voulais faire une photo avec Shelley May, qui est un nouveau personnage présent pour la saison de Noël ici et euh comment vous dire, en fait donc le parc a ouvert ses portes depuis 20 minutes hein, ça vous l'avez bien compris et en fait il euh, y a une queue de 3 heures déjà pour aller la rencontrer donc j'ai abandonné et la seconde mauvaise nouvelle c'est que j'ai perdu une bague de famille qui était très très précieuse à mes yeux donc euh, je vous avoue que pour l'instant c'est pas la grande joie, les galères de la Tata Pixie continuent après une très bonne journée hier bah aujourd'hui c'est très compliqué, mais bon on va essayer de profiter malgré toute cette journée, allez En ce moment, je suis sûre d'être bien placée et aujourd'hui je suis dans Disney Bound de Dembo. C'est ma tenue préférée, mais bon, euh, j'ai pas encore eu l'occasion de la porter avant. J'espère que je pouvoir faire de jolies photos avec. une heure pour la parade des 35 ans et en fait il se trouve que c'est un pauvre char tout seul euh, qui fait le tour pendant 10 minutes du lac euh, en reprenant la chanson classique archi déçu, je m'attendais à plein de trucs et là je vois juste un pauvre bateau euh, qui fait un peu de la peine. bon les, les japonais étaient ultra emballés mais moi j'avoue que je suis un peu triste d'avoir attendu une heure pour ça j'espère que la célébration de noël qui est à 11h30 sera beaucoup mieux le plan c'est d'aller me promener, d'aller voir les zones du parc que j'ai pas vu pendant qu'il faisait jour et bon j'ai trouvé une carte qui est absolument magnifique donc vous l'avez juste ici je vous montre mais il y a du vent c'est un peu compliqué voici la carte je la trouve très belle en plus elle est en papier un peu plastifié donc ça fait qu'elle doit tenir le choc je trouve ça trop joli comme souvenir en plus Que Disney si quand pleut pas, et ben bah, c'est beaucoup mieux. <rire> et en plus de ça, il dure assez longtemps, donc autant en profiter. Quand je viens de rencontrer euh, <rire> ah, je viens de rencontrer les Oye Disney c'est un truc de fou, ils sont juste derrière là vous les voyez, euh, juste à la sortie de l'attraction euh, de Sinbad trop bonne surprise, ils sont absolument trop mignons, je suis trop heureuse, trop trop heureuse et là du coup je suis en train de faire la queue pour l'attraction euh, des, des tapis de Jasmine. et il euh, n'y avait personne Donc c'était l'occasion de m'encontrer la Pixie Army, j'ai pas pu vous filmer l'intérieur puisque c'était interdit Mais très bonne expérience de cette attraction Déjà il y avait très peu de monde En plus de ça elle est extrêmement bien thématisée Et euh, au delà de ça si on compare à Dembo ou à Aladdin qu'on a chez nous euh, Non seulement elle est bien mieux thématisée Mais en plus de ça elle est beaucoup plus douce Et je trouve que c'est une très bonne attraction pour avoir un joli panorama du parc Puisqu'on a vraiment des vues magnifiques ici 45 et je me suis positionnée pour voir la première parade de Noël qui est donc sur Arbor qui Arbor, donc le lac où se passe la, la parade. Alors euh, sachez qu'il y a trois zones où vous devez avoir la loterie, donc vous êtes obligé euh, d'avoir euh, de gagner pour pouvoir vous placer. Mais sinon, il y a des espaces autour du lac euh, qui sont disponibles sans ces billets là. Par contre, il faut arriver suffisamment à l'avance. Donc sachez-le, si vous voulez une bonne place pour les parades, je vous conseille d'arriver une heure à l'avance puisque les japonais sont assez patients. j'attendais et en fait il y a des gens qui se sont mis devant, apparemment c'était totalement normal hein. mais moi j'étais pas au courant donc j'ai rien pu filmer, j'ai pas pu profiter du spectacle et euh, là je vais me diriger vers un autre spectacle qui s'appelle Hello New York il me semble bon, bah, à cause de cette personne juste devant je suis pas sûre de pouvoir vous filmer le spectacle le show New York, c'était plutôt mignon et là je me dirige pour voir des personnages mais vous verrez ça euh, dans une autre vidéo, n'est-ce pas, puisque je vous fais une vidéo spécial personnages Disney, à Tokyo Disneyland et euh, alors qu'est-ce que j'ai pensé du show New York Bah c'était mignon après sans plus, c'est pas le spectacle de l'année mais c'est sympa si vous aimez les personnages et les tenues un peu thématisées Army, je ne vous reprends que maintenant, il est 5h j'ai une bonne explication, hein. vous avez vu la nuit tombe, alors déjà j'étais avec cet individu là juste derrière <rire> ce qui explique que j'ai mis autant de temps la première chose c'est que j'ai fait des rencontres personnages que ça je vous montrerai dans mon vlog, ce qui explique que j'ai pas été très présente et surtout la deuxième chose c'est que euh, comme je vous l'ai ce matin je crois que je voulais expliquer ce matin dans le vlog mais si c'est pas le cas, euh, en fait j'ai perdu un énorme bijou de famille, euh, un truc qui me tenait vraiment à cœur dans la chambre d'hôtel <rire> le soir où il y avait le cafard mais bon je vous raconterai ça dans une autre vidéo et en fait euh, depuis ce matin je suis assez perturbée par ça et du coup euh, vu que Nini parle japonais je suis demandé de m'accompagner à l'hôtel voir si on pouvait résoudre le problème. Bon, on est en place pour le show Fantasmique. il faut savoir que c'est pas le même show que euh, à Walt Disney World donc je suis vachement curieuse de découvrir ça sachant que là il n'y a pas de scène donc tout se passe uniquement sur l'eau donc je suis vraiment curieuse de voir et comme vous le savez c'est Noël et vu que c'est Noël, pas bah, je vous gâte. et euh, du coup je vous ai pris ce petit tout s'il vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire la piscine. on se trouve actuellement à toy story land de nuit c'est magnifique trop trop beau je vous montre ça c'est quand même assez exceptionnel comme Bonjour bateau, euh, j'ai trouvé à manger donc ce sont des patates avec euh, des, des patates avec des pommes de terre, ce sont des patates avec du euh, fromage et du poulet donc je vais goûter ça, je suis contente d'avoir trouvé à manger et surtout je suis hyper heureuse parce qu'on vient de passer le câble des 10 000 sur instagram là tout de suite il y a 10 minutes du coup j'ai lâché un énorme gros mot en plein milieu de cette petite juste le Hollywood Tower c'est juste énorme, je suis trop trop contente, étant temps d'aller manger ce truc, c'est Y'a pas de, de couteau Non. <rire> ça va être sympa pour manger le poulet. On va bah, te croquer dedans. Mmh. J'aime pas le poulet. Ah ouais un, un, un. Ah J'aime pas du tout Bon mmh. bah voilà. Bah je vais manger en dessous du de fromage, je pense. Ouais, vir comme vous avez pu le constater la Pixie Army euh, la nourriture numéro 1 c'est tout un fait donc du coup là on est dans un autre restaurant qui s'appelle le New Delhi pour aller prendre des frites parce que j'ai faim hein, euh, <rire> voilà et je voulais également vous parler de mon expérience de fantasmique qui était projetée à 17h30 euh, sur Méditerranée différentes... Arbor. <rire> voilà je bug beaucoup à part le c'est normal euh, honnêtement, j'ai pas plus aimé que ça, j'ai trouvé ça très cheap euh, j'ai pas aimé du tout les énormes boules j'ai j'avoue que la comparaison avec le fantasme de Hollywood Studios est quand même assez violente, euh, le dôme du milieu gâche beaucoup la visite il manque les projections d'eau et tout Ça reste un beau show qu'il faut je pense voir si vous êtes présent, puisque c'est quand même une version qui est complètement différente Maintenant elle est beaucoup beaucoup moins magique moi parce est 19h30 et 11 les ailes Mais on est placé pour le spectacle de Noël Donc c'est la grande première Et il y a énormément de monde autour de moi J'espère que je vais avoir une bonne place pour pouvoir vous filmer en tout cas pour l'instant j'ai plutôt une belle vue Thank okay. du show nocturne et comme vous avez pu le voir franchement c'était pas top hein, c'est encore un bateau qui tourne autour euh, autour du lac voilà il faut croire que j'ai vraiment pas de chance alors il faut savoir que c'est la pire saison de Noël d'après ma copine Lily euh, elle est pas du tout au niveau des précédentes proposées à Disney si, il y a encore moins de Halloween de cette année donc voilà donc je suis ravie j'ai encore vu un show pour Ave. Je monte quand même la zone parce qu'elle est beaucoup trop belle. Army, on se trouve dans euh, la caverne aux merveilles d'Ariel la petite sirène que l'on retrouve dans le film, c'est vraiment une très très jolie réplique j'aime beaucoup et en fait quand vous regardez juste au dessus vous avez accès à l'extérieur et en fait c'est ce qu'on voit du haut quand on entre également c'est trop trop mignon, j'adore ce sens du détail, magnifique j'aime beaucoup beaucoup beaucoup et ça c'est dans l'air de jeu du coup très sympa. On continue donc l'exploration apparemment la prochaine étape c'est Ursula